Moi, je ne me montre pas souvent euh, dans les webinaires. <rire> euh, Juliette est une timide des webinaires. <rire> voilà. <rire> ok, donc là, je suis en train de gentiment lancer le live pour prévenir tout le monde. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on on partage ce, ce webinaire sur Facebook, euh, notamment aussi pour garder un enregistrement pour les personnes qui souhaitent le voir en rediffusion et qui peuvent pas être là ce soir. Donc, euh, voilà, en principe, sur Facebook, on voit seulement la personne qui parle ou les personnes qui parlent, mais dans le doute, si vous voulez vraiment ne pas apparaître, vous pouvez toujours couper votre caméra. Voilà. Donc, je vous propose qu'on se lance. Juliette, on dit Thomas, ça vous va oui. Ouais. Euh, D'autres personnes nous rejoindront probablement en cours de route. Alors, bienvenue déjà à celles et ceux qui sont présents. Euh, donc, on a l'habitude à l'instant Z de faire des webinaires régulièrement, au moins un par un mois environ, sur différents types de thématiques. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas si souvent que ça qu'on qu le fait avec euh, un de nos partenaires, avec des, voilà, des personnes avec qui on collabore. Euh, sur différentes thématiques. On l'a fait une fois, il me semble, avec la gouvernance cellulaire, où on avait parlé du curseur managérial. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Ondine et Thomas, qui nous viennent de Fréquence communes, avec qui collabore passablement Juliette, ici présente, qui fait aussi partie de l'équipe de l'Instant Z, mais qu'on voit moins souvent apparaître dans, dans les webinaires. Euh, alors, ce soir, on va parler de démocratie locale. Alors moi, en politique, je ne suis pas très fort, <rire> donc je vais me charger surtout de voilà, faire passer la parole euh, euh, donc à Juliette, Ondine et Thomas, euh, alternativement, pour essayer d'explorer un petit peu euh, cette question-là, qui est comment réinventer nos démocraties locales. Donc à l'instant Z, on fait de la gouvernance partagée, certaines fois on dit que... Euh, on, la gouvernance partagée vise à amener de la, de la démocratie en entreprise, dans le sens où elle donne le pouvoir aux membres d'une organisation de euh, re-questionner euh, les règles, la structure, au fil du temps, en fonction de ce qu'ils qu perçoivent euh, de pertinent et de nécessaire pour l'organisation. Euh, ici, on va voir comment on peut s'y prendre euh, au, niveau, au niveau politique, donc en, en l'occurrence au niveau des communes. Alors, ce webinaire... Oh là, je suis planté sur la date. Euh, ce webinaire, euh, rapidement, le, voilà, le programme. On, donc L'idée, c'est qu'on voilà, on, on fasse ces échanges entre nous quatre sur environ 45 minutes. Euh, et puis qu'ensuite, on garde un temps de partage à la fin où je couperai le live Facebook. On sera juste entre nous pour pouvoir, comme d'habitude, poser des questions et échanger un peu plus librement. Sur le temps de présentation du début, on aura une première partie euh, pour remettre un peu dans le contexte, comment l'instant Z est arrivé un petit peu dans, cette, dans ce domaine de l'accompagnement de communes, avec Juliette qui nous présentera un petit peu son, son parcours à ce niveau-là. Et puis ensuite, on ira voir un petit peu donc Andine et Thomas de Fréquences Communes pour comprendre un peu mieux quel est leur, quel est leur travail chez, chez la coopérative Fréquences Communes, quelles sont les actions qu'ils proposent. Et puis, on verra un petit peu comment l'Instant Z des fréquences communes dans leur partenariat peuvent se compléter pour amener quelque chose d'intéressant et de, comment, bah ouais, de plus complet peut-être euh, ensemble aux, aux communes. Et puis enfin, on viendra sur cette question qui est de comment adapter la gouvernance partagée au monde politique, Donc pour faire ce pont un petit peu entre le travail de l'Instant Z sur la gouvernance partagée et le monde politique. Euh, au niveau local voilà et alors avant de, avant de démarrer tout ça je voulais juste faire un tout petit tour de table donc en, en une minute et demie euh, en commençant par ondine thomas puis juliette nous présente un petit peu qui vous êtes et puis peut-être quel est votre rôle au sein de, de votre organisation alors ondine oui merci benjamin euh, moi je suis ondine et puis je donc je travaille euh à plein temps, on est les deux salariés avec Thomas euh, chez Fréquence Commune, avec Maya aussi. Euh, et donc moi, euh, mon rôle dans cette coopérative, alors on est on est euh, on est des salariés, mais il y a aussi beaucoup de, de bénévoles. Euh, moi, mon rôle c'est euh, de surtout gérer la mise en réseau. Alors j'en parlerai peut-être tout à l'heure dans, dans l'émission de la coopérative. Euh, et puis euh, donc parce que en fait, il y a, il y a de nombreuses communes participatives qui euh, qui, qui, euh, qui font des, du, des du travail d'expérimentation et c'est important de, de, de partager ces expériences là donc la mise en réseau sert à ça et, euh, et puis aussi je suis les accompagnateurs donc les formateurs sur le terrain euh, donc, dont Juliette aussi parfois il y a Tristan aussi pour écrire des articles et partager euh, ces retours d'expérience là voilà pour moi ça fait un an que genre. je travaille dans la coopérative aussi Merci Andine, Mais on a d'ailleurs partagé euh, un article que tu avais rédigé euh, voilà, sur, sur la question. Euh, et Thomas Oui, bonjour à tous. Euh, ben, merci d'organiser tout ça, Benjamin et Juliette. C'est euh, De mon côté, j'ai juste un petit truc d'orgueil et y a mon fils à côté de moi pendant une demi-heure encore. Je vous dis, si vous entendez un enfant, c'est normal. Fait, on a eu un petit coq de garde d'enfant, donc ça, ben, grand-mère arrive dans dans 20 minutes. Et du coup, alors moi, je suis Thomas. J'ai euh, deux casquettes à fréquence commune. J'ai une casquette d'animateur, euh, formateur avec les élus euh, et les communes. Et une casquette de directeur général dans les statuts, en tout cas, de euh, animation de l'équipe. Et puis, je gère beaucoup l'administratif et euh, tout ce qui est compta, euh, facture et tout ça. Voilà, euh, bon, là, on fait hyper court, Benjamin, non Oui, ouais, ouais, pour l'instant, voilà. ça. Ça peut suffire. Merci, oui. Et Juliette, toi, donc à l'instant Z, euh, quel est un petit peu de ton, les rôles que tu as en, en charge Voilà, j'ai retrouvé mon micro. Voilà. <rire> euh, alors, je ne vais pas vous faire la liste des rôles que j'ai en charge à l'instant Z parce qu'on en a passablement. Euh, mais les principaux qui nous intéressent ce soir, c'est euh, tout ce qui tourne autour de la transmission et donc j'ai des rôles de, de terrain, d'animation euh, pour des formations tout public et d'accompagnement, euh, dont, euh, bah depuis euh, bientôt une année, les accompagnements de communes euh, voilà, qui, qui me passionnent en ce moment. Euh, je ne suis pas non plus très... Euh, euh, euh, en maîtrise de qu ce que c'est tout ce système politique euh, mais j'ai appris que pour être une bonne facilitatrice c'était important de me détacher du contenu euh, donc, euh, donc voilà je n'ai pas besoin d'avoir toutes les clés de, de la politique pour être pour bien accompagner les communes qui sont en demande plutôt au niveau de la mécanique de leur fonctionnement j'ai dit excellent merci Juliette donc effectivement, comme tu l'as dit, depuis un peu cette exploration que tu as faite, Juliette, euh, euh, avec ta casquette de l'Instant Z pour soutenir les communes, on, ça nous a amené l'été dernier à, à, à réajuster un peu notre raison d'être à l'Instant Z pour inclure cette notion d'accompagnement de communes, euh, qui finalement était quelque chose qui, qui faisait sens pour nous, mais qu'on avait besoin de, euh, de rendre visible dans, dans, notre, dans notre vision et dans notre mission. Au sein de l'Instant Z. Et, euh, et à ce propos, du coup, Juliette, à ce stade-là, j'aimerais revenir sur euh, euh, qu'est-ce qui t'a amené, toi, dans ce monde-là euh, de la politique, euh, la politique locale, euh, avec l'Instant Z, comment, comment ça s'est passé Donc, euh, bah, ça a commencé vraiment avec euh, une équipe, euh, donc euh, Bon Chablais, qui est située en Haute-Savoie, euh, et ils m'ont contacté déjà pendant la campagne euh, pour voir si je pouvais venir les accompagner et puis finalement ils étaient tellement euh, euh, dans le jus au niveau de leur campagne qu'ils se sont dit bon on n'arrive pas à trouver une date en commun euh, et donc on laisse tomber la formation en gouvernance partagée à ce stade là et ils m'avaient dit si on est élu on te rappelle euh, ils ont été élus euh, avec euh, dans leur programme euh, la participation citoyenne, de mettre vraiment un, un focus sur euh, gouvernance partagée et démocratie participative. Et puis ils se sont dit oh, « il faut qu'on se fasse aider, il faut qu'on se fasse accompagner euh, ». Et donc là, euh, moi j'ai commencé avec eux l'été dernier, où euh, je leur ai amené euh, vraiment le, le fonctionnement d'Instant Z, le modèle Z. Euh, et je leur ai fait les, les formations classiques qu'on a l'habitude de donner euh, pour des associations, des entreprises euh, au sein stand z Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait ça dont ils avaient besoin. Euh, et euh, et j'ai un peu fait un appel à l'aide à Tristan, que je connaissais euh, par ailleurs. Euh, et, euh, donc, justement, donc, Tristan Réchit fait... est un des cofondateurs de Fréquence communes. Ça. Voilà, qui est arrivé à la fréquence commune, qui a fait tout un suivi. Donc, il a été au départ dans, dans l'initiative du projet à Saillant, dans la Drôme. Qui, pendant six ans, il a accompagné des listes participatives jusqu'aux élections. Et là, depuis ces dernières élections, il y a quand bah, même passablement de communes qui sont placées dans ce système-là. Euh, donc voilà je me suis raccrochée à Tristan qui a cette expertise un peu de, de comment ça se passe au niveau des municipalités et puis qui, est, euh, qui a des formations euh, en sociocratie, qui a fait euh, l'université du Nou, donc on a des, on a des sources communes euh, et euh, donc voilà donc il est venu en soutien par rapport à à mon accompagnement spécifique pour mon chablais, euh, un peu en, en coaching individuel euh, de appel à l'aide, au secours, ça ne marche pas comme je veux, comment je dois m'y prendre ouais. Et puis après, euh, on, on s'est dit que ce serait intéressant de, de collaborer euh, et on a créé, enfin, il m'a demandé d'intervenir sur une formation euh, qu'il appelle anima, animation euh, vers la transition pour former des formateurs euh, pour accompagner des communes et autres, euh, pour qu'on puisse commencer à, à partager nos, nos savoirs, nos connaissances, notre manière de fonctionner. Ouais. Et puis, et là où j'ai rencontré bah, Thomas et Ondine qui sont venus à la formation. Euh, et puis, euh, ils se sont un peu mis les trois à, à me dire euh, « Tu ne voudrais pas nous rejoindre, venir bosser avec nous euh, ?» Et j'ai commencé à, à aller euh, à bosser avec eux en mois d'octobre. C'est euh, participé à un premier accompagnement euh, un peu en méta-observation euh, euh, à la crèche. Donc, vous avez pu voir l'article que Benjamin a, a publié. Euh, et puis, euh, ben là, l'idée, c'est de faire de la, la co-création euh, et puis de faire de la co-animation euh, pour, euh, ouais. pour des communes. Ouais. Ok. Euh, donc, peut-être juste euh, pour revenir un petit peu en arrière. Donc, euh... C'est l'an dernier où tu as été contacté par la commune Bois-en-Chablais pour, voilà, pour les aider à faire une transition vers un modèle de gouvernance partagée Et euh, dans ce que tu as débuté avec eux, euh, euh, qu'est-ce qui a pu t'amener Tristan, qui t'a permis de compléter un petit peu, euh, ou d'adapter Peut-être sans rentrer dans le détail, mais c'était plus sur l'aspect euh, structurel ou c'était des outils, euh, j'en sais rien, de, de lien avec la population locale que tu n'avais pas forcément C'était à quel, quel niveau Ouais, sans rentrer dans trop de détails, c'est vraiment de, de différencier la gouvernance interne, euh, de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équipe euh, de la municipalité et Merci. la participation citoyenne. Et euh, d'arriver avec ce, ce premier pas euh, qui est, OK, votre structure, comment elle marche Et puis d'aller euh, comprendre et décortiquer leur fonctionnement interne et puis de leur amener des clés et de co-construire leur schéma de gouvernance. Euh, on on le regardera peut-être un petit peu après, là, d'aller un oui. peu plus dans, dans le détail de qu'est-ce que ça peut être un sommet de gouvernance euh, au sein d'une municipalité. Euh, et puis, par la suite, on peut, une fois que cette organisation elle est suffisamment claire, eh ben, on, on peut ramener de la participation citoyenne à des endroits spécifiques. D'accord. Ce que ça m'a amené en fait, avec le modèle Z, on, on arrive avec beaucoup de technicité de comment on s'y prend pour faire des réunions, pour… Euh, ouais pour s'organiser, alors que là, on est déjà on est un peu plus en méta d'un fonctionnement global, puis on va moins dans ce niveau de détail oui. de ce qu'on peut amener avec l'Instant Z. OK, donc on a, de, de ça, je pense on va en reparler tout à l'heure. Oui. Ce que j'entends là déjà, c'est cette différenciation entre euh, la gouvernance interne à l'équipe municipale et puis oui. la dimension de, euh, de participation citoyenne. citoyenne. voilà oui. Parce que y a souvent, les, les équipes municipales, ils arrivent avec une demande de participation citoyenne, et puis, euh, voilà, ouais, c'est lié en fait. C'est déjà comment vous fonctionnez à l'interne. Okay. Mais après, ça peut aussi arriver qu'on qu passe par l'autre biais. Enfin, c'est un peu euh, de répondre euh, aux besoins euh, spécifiques des, des équipes. Ouais. OK, merci. Euh, et du coup, je vais passer la parole peut-être à Thomas pour nous présenter euh, un petit peu votre travail chez Fréquences Communes. Et avant d'aller dans le comment, euh, j'aimerais juste revenir un peu sur le pourquoi. Euh, et puis, je vois que j'ai vu sur votre site, donc, euh, donc fréquence commune, c'est une coopérative d'intérêt collectif, comme euh, il peut y en avoir en France, une SIC. Euh, et vous dites que qui est, euh, vous êtes donc au service des élus et des habitants qui souhaitent réinventer la démocratie locale. Et du coup, avant de voir comment vous faites ça, je vais te demander un petit peu pourquoi, selon toi, euh, ben, il est nécessaire de réinventer la démocratie locale aujourd'hui ta question. <rire> C'était voilà, un, un petit peu en arrière avant d'aller dans, dans le concret. Mais, mais je vais peut-être prendre le temps de vous expliquer d'où ça vient aussi, tout, tout la SIC et ce groupe-là qui a décidé de créer la SIC. Oui. En fait, euh, ça fait plusieurs années qu'il y a des expériences de démocratie radicale qui émergent en France et en Europe. Donc, il y a eu Sian. Il y a eu euh, aussi des expériences en France comme Kingersheim ou Los Angeles qui sont assez inspirantes. Euh, même si nous, on a choisi, on, on travaille sur un autre angle d'attaque que ces mairies-là. Et il y a aussi tout le mouvement municipaliste avec les, îles, les, les, villes, euh, les villes espagnoles. En 2014, il y a 70 villes qui ont gagné les municipalités issus des mouvements sociaux avec des nouvelles pratiques et en requestionnant la manière de, de, de décider euh, dans, dans ces villes-là. Ouais. Et à l'international, il y a aussi le mouvement kurde euh, de Rojava euh, en Syrie du Nord euh, où ils ont créé une confédération démocratique euh, euh, Bourjava, et le mouvement des apatistes. Tout ça, je, je, je dis ça au départ parce que nous, on est nourris par ça au départ. Et on s'est connecté en fait, à, euh, les dix fondateurs de la coopérative en étant dans ces réseaux-là au départ. Et, euh, en fait, on, là, notamment, on était quatre des fondateurs à être au, au, aux rencontres de Barcelone Fearless Cities en 2017, où il y avait 500 activistes de partout dans le monde qui bossaient sur les, ces questions de démocratie et de justice sociale. Je vous dis juste ça parce que c'est pour repolitiser un peu et remettre aussi le l'intention de départ de la COP. Oui. Oui, désolé. Et, euh, et du coup, après, on a décidé euh, sur l'intuition de Tristan qui était qui était très forte, de remettre de la sociocratie, utiliser le fonctionnement de la sociocratie et du coup de la gouvernance partagée, appliquée au champ politique. On a commencé à fouiller, on s'est rendu compte que c'était très peu utilisé. C'était beaucoup fait dans les entreprises, les associations, euh, dans le ouais. certains collègues, mais très peu dans le champ politique. Donc ça, c'est Tristan qui a cette intuition-là au départ un peu et qui impulse ça avec d'autres assaillants. Ils font une expérience qui est escalée dans un village de 1100 habitants avec plein de côtés positifs, plein de côtés négatifs. En tout cas, ça marche, ça questionne et ça crée des, des nouvelles pratiques politiques. Et suite à ça, ils décident de faire le tour de France et de et d'accompagner des listes pour les prochaines municipales de, donc, qui, en, qui ont eu lieu en 2020. Il en accompagne à peu près 200. Et nous, en parallèle, on était déjà connectés à ce moment-là, on, on décide de créer Action commune, donc avec Ondine et 5-6 autres personnes. Et action, Action commune, c'était plutôt l'idée de mettre en réseau ces listes qui se présentaient aux élections municipales, avec comme dans la colonne vertébrale vraiment l'intention de transformer radicalement la démocratie. Donc là, on a cartographié, elles se sont cartographiées, il y en a 400 qui sont cartographiées. Euh, et nous, on était en soutien aussi, sur les. on a commencé à être en soutien sur le côté technique aussi de, des prises de décision, de, l'élection sans candidat, les votes majoritaires. Euh, voilà, plein d'outillages de, plein de, de ce côté-là. Et euh, ça a plutôt bien marché, surtout on a créé une dynamique d'équipe à 10, là, super intéressante. Et du coup, on a dit, OK, on va plus loin, en france' il y a un truc à faire de fou. Euh, il y a 66 listes parmi les 400 qui ont gagné les élections. Il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on soit en soutien, euh, en sachant qu'il y avait déjà d'autres gens qui pouvaient faire ça. Mais nous, on, on estimait qu'il y avait une plus-value apportée de par nos compétences et la, et la mise en réseau qu'on avait fait. Et donc, on a créé la coopérative Fréquence commune. Et dans cette coopérative, du coup, il y a Tristan, Elisabeth Do, qui est sur le mouvement, qui possède sur, sur le mouvement Utopia, plus sur le côté international. Ondine, Maya, Bruno qui est élu à Saint-Médard-en-Jalles qui est dans une liste, voilà, 10 fondateurs, je ne dis pas tout le monde. Et du coup, ce qu'on fait avec cette coopérative depuis les élections, euh, c'est qu'on a trois pôles. On a un pôle accompagnement, un pôle mise en réseau et un pôle raconté. Ouais. Le pôle… Peut-être juste euh, ouais, ouais. Un, petit, un tout petit peu, euh, puisque je vais y venir. Donc, sur le pôle accompagnement, je pense qu'on va y revenir juste après. Ok. Et puis, euh, du coup, je, je passe la parole peut-être à Ondine pour qu'elle présente euh, les, les deux autres que sont euh, le pôle mettre en réseau et raconter. Qu'est-ce que vous mettez un petit peu là-dedans Oui. Euh, bah, du coup, je prends la, la suite, Thomas. Voilà. <rire> euh, donc, oui, on a trois pôles. Euh, Accompagner, on va en parler, je pense, euh, bien là, euh, pendant, ce, pendant deux heures. Donc, je ne vais pas m'avancer euh, sur ça. Euh, en tout cas, c'est les formations qu'on fait dans les communes, euh, donc très concrètes, très terrain. Quoi. Euh, ensuite, il y a deux pôles. Il y a la mise en réseau. J'en parle un petit peu tout à l'heure. C'est euh, parce que les, ces, ces communes et, et équipes d'élus, ils, ils, ils font des expériences, des expérimentations comme ça de changement de pratique politique dans leurs communes. Et euh, souvent, ils ont un peu l'impression d'être seuls, euh, euh, et, et en fait, ça les rassure, de un, ça les rassure vachement de, de finalement se rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives comme ça, euh, en tout cas en France, et puis bien au-delà oui. à l'international, euh, et euh, ça les rassure, mais aussi ça, les, euh, ça légitime euh, ce qu'ils font euh, aussi auprès des habitants. Euh, et, euh, et puis euh, c'est très important pour eux de, dans le cadre de webinaires comme ça par exemple ou de partage de fiches euh, très euh, pratiques aux pratiques euh, euh, des méthodes euh, d'échanger leurs expérimentations leurs méthodes euh, etc ou aussi des grandes questions euh, par exemple euh, quel est le rôle de, du maire dans une gouvernance partagée, quel est le rôle oui. d'un DGS euh, quand on modifie finalement les interlocuteurs qu'il n'y a pas de que le maire en interlocuteur, mais que finalement il y a toute l'équipe d'élus, comment il fait le DGS avec ça, euh, pour déconstruire un petit peu tous ces acquis euh, administratifs, etc. Et, euh, et donc, ça, c'est la mise en réseau, super important, euh, donc de pair à pair, le côté pair à pair. Et, euh, et le troisième pilier, donc c'est raconter. Euh, alors, euh, ce pilier, il est né euh, aussi de l'envie de vulgariser ce mouvement-là, en tout cas de, de le passer au-delà de, euh, de, de, de gens qui s'intéressent euh, depuis très longtemps à la politique ou à ces, ces questions de démocratie, mais vraiment de basculer vers aussi une communication grand public, parce qu'on voit qu'il y, y a des crises qui dépassent largement, euh, enfin qui, qui finalement... Euh, euh, sont dans, tout, dans tous les domaines, quoi, euh, sociaux, euh, environnementaux, démocratiques, etc. Et donc, euh, c'est une réponse, enfin, euh, il nous semble, nous en tout cas, que ce qu'on fait est une réponse à ça. Oui. Et, euh, et euh, via ces articles, eh ben, on essaye de parler, alors, on, on essaye aussi d'avoir un angle hyper concret à chaque fois, de ne pas parler de politique euh, comme on l'entend parfois euh, dans, à la radio où on ne comprend pas vraiment finalement l'ancrage euh, terrain. Euh, nous, on essaye vraiment d'avoir un ancrage très, très local et de parler vraiment euh, avec des clés de lecture qui, qui parlent à tout le monde. Donc, euh, donc euh, sur toujours ces questions de, de gouvernance partagée, qu'est-ce que ça veut dire, quelle transformation très concrète ça fait dans la vie des gens, etc. Oui. Donc, voilà, le, le raconter. On a fait un documentaire aussi, euh, vidéo. On essaye de multiplier un petit peu les, euh, les médias. Voilà. Excellent, merci. Donc Effectivement, de ce que voilà, moi j'ai découvert, c'était euh, euh, dans l'article qu'on a, qu a re, relayé à l'Instant Z, euh, concrètement, euh, comment ça s'est passé au sein d'une commune euh, pour mettre en place euh, un nouvel organigramme. Euh, et puis aussi, il y avait euh, une élection sans candidat. Euh, si je me souviens bien... Euh, il y avait ce désir d'avoir une coprésidence, mais pas sûr de savoir comment s'y prendre. Et puis, euh, à la présentation de l'élection sans candidat, euh, les gens étaient moyennement chauds. Puis finalement, Tristan a réussi à les convaincre de, de tenter l'expérience pour du beurre. Et au final, ce n'était pas du tout pour du beurre. Et ils ont gardé le, les deux personnes qui ont émergé cette élection. Donc voilà, ce genre de, de petites anecdotes qui, effectivement, comme tu dis, nous, nous montrent très concrètement qu'est-ce qu ce qui peut s'y passer. Euh, et du coup, je t'invite, euh, juste après, là, je vais passer la main à Juliette, si tu peux partager le lien vers un peu blog okay. dans le chat, comme ça, ça sera. Euh, alors, du coup, je voulais revenir vers Juliette. Euh, ouais, par rapport au donc, partenariat Instant Z fréquence commune, euh, comment se, se traduit concrètement ce partenariat euh, Quels sont un petit peu deux, trois, deux, trois, deux, trois éléments concrets de... Qui, qui, qui exprime ce partenariat. Euh, oui, c'est bien parce que la, la préparation de ce webinaire nous a permis de nous poser la question de, en fait, c'est quoi le partenariat Qu'est-ce qu qu'on a envie de faire avec, avec les, les personnes qui nous entourent Parce qu'on on est, on est plein d'acteurs dans, dans le réseau et, et comment on a envie de, de se rapprocher donc, notre intention première, c'est euh, d'être dans une démarche collaborative pour sortir de cette démarche concurrentielle. Euh, on est là pour œuvrer euh, pour, pour la même chose, en fait. Et, euh, et l'idée, c'est euh, bah, de mettre en commun nos compétences. Euh, et puis, de, on, a, on a des compétences qui sont hyper complémentaires. Et, euh, et voilà, donc on, on met en commun notre expérience, nos compétences euh, pour être encore bah, plus, plus puissant, j'ai envie de dire, sur le terrain. Euh, ouais. J'aime bien cette notion d'empuissancement. Euh, et puis, ça, pour moi, ça fait vraiment partie de, de cette intelligence collective qu'on prône dans ce qu'on amène dans les organisations. Mais là, on le fait aussi en, en inter-organisation, euh, euh, en fait. Oui. Et c'est vrai qu'on avait bossé beaucoup à l'Instant Z sur des, des fiches pratiques pour les différents processus de gouvernance partagée. Et de ce que j'ai compris, vous, vous êtes aussi en train de travailler sur un livret un peu commun, euh, Instant Z fréquence commune. C'est ça, euh, c'était un, un, un peu peut-être un livret ou en tout cas d'adapter euh, les mais. fiches Instant Z qui peuvent soutenir ce qu'on est en train de faire euh, spécifique pour les communes, bah de les réajuster, de les réadapter pour euh, bah, pour ce, cette spécificité là donc par exemple on a des, des processus de réunion opérationnelle qui sont très orientés holacratie au, au bah, là pour les communes on voit qu'il y a d'autres besoins euh, qui sont spécifiques à un fonctionnement de municipalité bah, oui. c'est d'adapter ce système là en enlevant des parties en en rajoutant d'autres et, euh, et voilà d'essayer de, de, de d'avoir un, un, un catalogue d'outils concrets qu'on puisse mettre à disposition de, de, des, des groupes qu'on accompagne. Ouais. on aime bien ça, nous, sans être des, des outils concrets, euh, des, des processus bien bien bien définis. Euh, alors du coup, bah voilà, ça nous amène à un peu cette deuxième partie qui était la question de comment adapter la gouvernance partagée au monde politique. Euh, et donc là, je reste avec toi Juliette, toi justement qui est partie de, du monde des organisations. Euh, donc plus association entreprise pour arriver dans ce monde politique local. Mm -hmm. euh, quelle est la différence euh, que tu perçois dans la mise en place de la gouvernance partagée au sein d'une équipe municipale et la gouvernance partagée au sein d'une organisation Oui. Vous voyez une photo de l'accompagnement à la crèche où on était présent avec Thomas Andine et, et Tristan. Euh... Et voilà, moi, c'est un peu ma, ma première expérience euh, concrète dans le réel avec Fréquence communes. Euh, C'était un, un chouette moment. Euh, et donc, euh, pour moi, là, une des grandes différences, euh, donc dans le modèle Z, on amène cinq espaces. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a l'espace sens qui, euh, selon moi, où on va définir une, une raison d'être. Euh, les équipes municipales, elles sont déjà là autour d'un projet commun. Et elles ont souvent euh, leur, euh, leur projet qu'elles ont construit pendant toute la, la période de, euh, avant les élections, euh, qui fait qu'il y a déjà euh, des éléments qui les fédèrent autour, autour d'un projet commun. Donc, on n'a pas forcément besoin de passer ce temps euh, de création, d'écriture de la raison d'être. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui diffère. Par contre, euh, ils ont un système d'organisation qui est complexe. Euh, qui est complexe parce qu'il y, y a des exigences légales et parce qu'ils ont, euh, ont vraiment un fonctionnement particulier et, et qui, qui change beaucoup de... Euh, quand ils sont en organisation pyramidale de quand ils vont passer en, en gouvernance partagée. Mais c'est plutôt dans le, les interactions et comment ils vont faire leur réunion et comment ils vont prendre des décisions que dans... Euh, enfin, parce que leur, le schéma, je dis, ça change beaucoup, mais ça ne change pas beaucoup dans le visuel, mais ça change beaucoup dans la manière de faire. Et ça va être là-dessus que qu'on va mettre de l'énergie quand on accompagne les communes sur un week-end, sur, OK, c'est quoi votre gouvernance interne On part de leur système actuel, on va aller un peu identifier qu'est-ce qui, qu qui bloque, qu'est-ce qui, qu qui les empêche d'eux, et puis après, de faire une restructuration avec un système de... Nous, on leur apporte les schémas sociocratiques, pour leur donner un exemple, mais après, c'est vraiment eux qui vont faire de la co-construction de leur schéma de, de gouvernance, en fait. Euh, tu peux peut-être montrer, le euh, oui. schéma. Hop. une des grosses prises de conscience euh, dans l'accompagnement des communes, c'est euh, de différencier le politique de l'exécutif. Et ça, ça c'est vraiment euh, euh, un élément qui est, qui est souvent très mélangé, ce qui fait qu'ils amènent des, des points à traiter qui sont d'ordre politique ou qui sont euh, d'ordre de la, de la vie courante. Et puis souvent, ce n'est pas très clair de qui amène quoi, à quel endroit. Et donc là, il y a, il y a vraiment une, une dimension de, OK, il y a des décisions qui sont prises au, au niveau politique. Donc, c'est un peu l'ensemble des élus. Et puis après, il y a des, des réunions qui sont vraiment dans l'exécutif. C'est euh, ce qu'ils ont besoin de traiter euh, avec euh, les agents et, euh, et qui est d'habitude le lien avec la DGS mais qui, là, se fait en collectif, euh, mais avec un groupe un peu plus restreint. Et puis, c'est là où on va leur amener de la technique dans les réunions opérationnelles. Et puis, dans le cercle politique, on va plutôt leur amener tout ce qui est les méthodes de prise de décision, comment ils peuvent euh, utiliser des méthodes de prise de décision au consentement. Et on va partir de, des commissions qui vont préparer des propositions à rapporter au cercle politique. Et toutes ces décisions, elles vont se valider après au conseil municipal. Donc, il y a un peu euh, tout ce, ce chemin euh, qui va être important de définir avec chaque équipe de quelle manière ils veulent, euh, comment ils vont prendre des décisions ou comment ils vont euh, euh, utiliser quel processus de, de réunion en fonction des, des endroits dans lesquels ils sont. Et pour moi, l'enjeu, il est vraiment là pour qu'ils gagnent euh, vraiment en compétences et, euh, et euh, pour qu'ils puissent être euh, sur le temps et à bien leur projet. Et puis après, on voit qu'il y a les groupes de travail où c'est des endroits où c'est beaucoup plus libre. Et c'est à ces endroits-là où ils vont pouvoir euh, euh, assumer d'amener de la participation citoyenne, où là, il y a beaucoup plus d'espace pour qu'ils puissent intégrer les habitants à ces endroits-là. D'accord. Voilà, en gros. Donc, j'entends être attentif à euh, euh, faire attention aux différents niveaux euh, dans lesquels on parle, que ce soit notamment les deux niveaux, le niveau politique et le niveau exécutif. Euh, donc, ici, sur ton schéma, l'exécutif, ce sont les commissions et puis les groupes de travail. L'exécutif, ça va être plutôt au niveau des affaires courantes. Affaires courantes, ah oui. C'est ça, c'est qu'en fait, il y, a le, il y a le conseil municipal qui donne des orientations politiques et après, il va falloir qu'il transmette ces informations-là à l'exécutif, en fait. Et comment ça oui. va se passer, en fait Ça va être quoi le lien OK. Euh, et du coup, peut-être Thomas euh... Donc voilà, avec ces apports dont, dont enfin, qu'a mentionné Juliette de la gouvernance partagée, que sont au niveau notamment des processus de réunion euh, et des, des prises de décision, notamment les décisions collectives avec le consentement, euh, vous, à fréquence commune, comment se déroule euh, un accompagnement un peu standard que vous faites pour une commune Quelles sont les, un peu les, les grandes étapes pour le, la transition euh, vers, vers ce nouveau modèle de... De, de, de gouvernance. Alors, un accompagnement standard. Euh, déjà, ouais. juste pour répondre mieux à ta question tout à l'heure, je me suis dit, en fait, je n'ai pas répondu. Pourquoi on fait ça à la, à la COP C'est parce que Tristan serait d'accord avec moi au moins sur l'AIDS. E on, on fait le constat qu'on n'est pas en démocratie. On fait le constat que, que la réponse au changement climatique et à la, l'augmentation des inégalités, elle ne sera pas si on ne change pas les règles du jeu. C'est juste pour remettre la, le truc de oui. départ, on est assez Merci. Heureux. Du coup, la deuxième, la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que dans notre posture, dans notre manière d'accompagner euh, les communes, on, a être très, on essaie d'apporter beaucoup d'humilité et de dire qu'on n'a pas les solutions. Première chose qu'on dit tout le temps aux nous, on n'a pas les solutions, c'est vous qui les avez. Et du coup, on fait super gaffe aussi à pas être dans le solutionnisme et dans, le, dans les outils miracles, parce que quand on bosse avec des la décision par consentement, l'élection sans candidat, tous les outils que, sur lesquels on bosse nous autres facilitateurs animateurs, on peut vite tomber dans le, le travers de dire que c'est ça qui va répondre à tous les problèmes alors que ce n'est pas le cas. Donc ça, on le remet, je le remets fort aussi là parce qu'on est entre, entre oui. facilitateurs et animateurs et du coup... Oui, merci. C'est important bon, de le dire régulièrement. Il ouais. euh, y a la grand-mère. <rire> Juste ah, y est je suis en live ouais, ouais ça marche merci désolé <rire> souci. Euh, ok du coup une fois qu'on a dit ça euh, le premier constat c'est de dire qu'en fait on part de super loin dans les équipes municipales en général dans le fonctionnement d'une mairie et que euh, du coup déjà juste sans partir dans, la te... dans les techniques d'outils hyper complexes d'animation de... euh, juste animer une réunion d'élus où il y a un animateur qui est là pour faire les prises de parole et euh, où on essaye de veiller à ce que chaque point de vue soit pris en compte déjà ça c'est révolutionnaire je remets juste ça au milieu aussi parce que du coup c'est de là qu'on part aussi quoi, avec les équipes ouais. d'élus et du coup juste essayer de créer cette culture là de faire tester les outils aux élus de, euh, de leur faire toucher du doigt un peu cette intelligence collective bah déjà c'est un pas énorme et du coup des fois, ça sert à rien de partir dans des trucs trop complexes. Juste essayer de travailler que leurs leur problèmes quotidiens. Nous, c'est ce qu'on fait avec euh, les, nos accompagnements, avec des méthodes d'animation. Et ben déjà, ils captent qu'en fait on peut décider que l'animateur c'est pas le maire, que l'animateur c'est pas le décideur. Voilà, c'est ce niveau de base là qu'il faut retravailler au, au, au départ. Ouais. Euh, ensuite, quand on fait un accompagnement, j'essaie d'aller vite. Hein, je en euh, Quand on fait un accompagnement de terrain, en fait. Euh, au départ, on est venu à les mains assez vides avec les communes et c'est en fait petit à petit, comme on en a fait une trentaine là, qu'on a construit une forme d'accompagnement avec des fiches d'accompagnement différentes. Le premier truc qu'on s'est rendu compte euh, pour bosser sur la question de la démocratie et de la participation citoyenne, c'est qu'il faut que les équipes d'élus soient elles-mêmes en capacité de fonctionner de manière collégiale. Donc en fait, les 30 premiers accompagnements, on est très vite allé sur de l'accompagnement à la gouvernance interne du groupe d'élus majoritaire. Et donc ça, c'est deux jours. Et pendant ces deux jours, on invite les élus à se poser des questions de comment ils fonctionnent, comment sont prises les décisions et euh, comment euh, amener de la collégialité, de l'horizontalité là-dedans, mais sans être dans l'utopie de dire que tout le monde va parler de, va donner son point de vue et son avis sur tout, euh, mais en, en acceptant une certaine verticalité et en, dé en définissant du coup, euh, les rôles de chacun. Euh, il peut y avoir des rôles tournants, voilà, et du coup, avec une, un intérêt spécifique pour le rôle ou le, de, du maire ou de la maire. Ouais. d'habitude très centrale et qui des fois se retrouve complètement dépossédé de, de son boulot dans les équipes parce que tout le monde veut fonctionner en horizontalité complète et du coup le maire ou la maire est un peu décontenancé, c'est ce qu'on a vu à la crèche avec Juliette et Ondine, mais on a vu aussi dans plusieurs communes. Et du coup de revoir où est-ce que est l'horizontalité et la verticalité là-dedans, en sachant que l'équipe municipale c'est qu'un tout petit noyau, qu'ensuite il y a les, tous les agents qui sont autour, donc ça ça dépend du de la taille de la commune, mais euh, par exemple à Poitiers, c'est 1500 agents. Euh, à la crèche, c'était 80 agents, je crois. Donc déjà, bosser avec 80 personnes en plus de l'équipe, ça fait déjà une équipe de 100 personnes par rapport à des assos ou euh, ouais. des entreprises, ça fait déjà des grosses entreprises quoi si on, si on fait un, un, un ratio par rapport à ça. Et après, il y a la, il y a la sphère des habitants. Donc là, c'est pareil, c'est énorme et donc ouais. nous pour l'instant on travaille vraiment là on a travaillé le cœur de, de l'équipe municipale et on est en train de s'ouvrir avec les habitants et, et, et les agents je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais, ouais. ok donc euh, en gros voilà, vous, vous partez vraiment du, de l'interne du, du noyau pour ensuite euh, aller de plus en plus vers, vers les, les, les habitants finalement voilà. et au niveau de la distinction politique euh, que rappelait euh, je vais être politique exécutif. En fait, c'est la base de la République, la séparation des pouvoirs. C'est la séparation du pouvoir exécutif, euh, législatif et judiciaire. Et en fait, euh, ce n'est pas nous qui avons inventé ça, c'est en bossant avec les équipes euh, d'élus. Euh, dans la phase d'émergence, on réfléchit à ce qu'on pourrait modifier la gouvernance de la municipalité. Et en fait, c'est ressorti plusieurs fois cette histoire de séparation du groupe majoritaire qui décide de, des orientations politiques. Et du côté exécutif, qui est plus du coup en général le bureau, euh, des fois avec, euh, souvent avec les adjoints et le maire et des fois le DGS. Et là, c'est l'application de ce qui a été décidé en, dans le groupe politique. Et l'idée derrière, c'est d'ouvrir le groupe politique au maximum aux habitants. Donc ça, c'est. Ouais. Ok. Euh... Ouais, Juliette. C'est ça, c'est en fait le, le schéma que je vous ai montré. Euh, il, y en a, il y en a un par commune. <rire> euh, ils, ont, ils ont chacun leur propre schéma, mais on se rend compte au fur et à mesure des accompagnements qu'ils sont assez similaires finalement. Et, euh, mais c'est vraiment, euh, comme dit Thomas, on n'a rien inventé. C'est euh, à force de, de, de voir le fonctionnement et d'observer. Euh, ce qui se produit et comment ils construisent leur propre schémas, bah, on peut arriver de plus en plus avec, euh, avec des schématypes ou des inspirations en tout cas, euh, pour permettre euh, bah, aux communes d'avoir déjà un, un, quelque chose sur lequel s'appuyer. Et, euh, et je voulais euh, réappuyer sur une notion que Thomas a dit au début, euh, sur euh, euh, on part de loin, et du coup, c'est de... C'est de simplifier un maximum. Moi, ce que j'ai beaucoup appris euh, là avec, euh, avec la collaboration avec Fréquence Commune, c'est simplifier, euh, vulgariser euh, ces, ces notions de gouvernance partagée. Avec Z, on a tendance à aller dans un, un niveau de complexité assez intense où on met beaucoup de, de détails. Et euh, moi, je sais que ça m'a vraiment permis de, de comprendre toute la mécanique, mais en fait, on n'a pas besoin d'amener tout ce niveau de complexité aux personnes qu'on accompagne. Et surtout dans ce contexte-là, de revenir à l'essentiel et d'aller au plus simple. Et, et justement, pour faire le lien peut-être avec les, les citoyens dans ces communes-là, est-ce -ce, est qu'ils est -ce qu perçoivent ces changements est -ce que, Ou, ou est-ce que c'est seulement au moment où on arrive justement à... Une fois qu'on a travaillé sur le noyau, puis, puis sur le cercle élargi, puis allez, on arrive aux habitants qu'on commence à les intégrer Comment ça se passe un petit peu ce lien entre l'équipe, municipalité, puis les, les habitants C'est une question improvisée comme ça. ça Ça dépend vraiment des communes. Parce que ça dépend de la capacité de communication des, des communes et des équipes sur ce sujet-là qui est assez complexe et pas très sexy à communiquer, oui. euh, surtout quand on est dans l'interne. Il y a plus, deux exemples en tête. Celui de la crèche qui a réussi à faire… Euh, à la crèche, ils avaient un problème, c'est que ça faisait, je ne sais plus, 14 ou 20 ans qu'il y avait le même maire qui avait fait des emprunts toxiques et qui avait complètement ruiné les comptes de la municipalité. Donc, ils arrivent au pouvoir et ils ont un problème d'endettement euh, monstre de la, ouais. de la municipalité. Et du coup, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils augmentent les impôts parce que le maire n'avait jamais augmenté les impôts. Et du coup, ils se disent, OK, comment on fait ça Quelle tranche euh, voilà. Est -ce que... Et du coup, ils ont, comme ils ont poussé la question de la participation tout le long du, de, la, de la campagne, ils se disent, on est obligé de le faire avec les habitants. Et du coup, oui. ils, ont fait, ils ont fait un truc assez sympa. Ils ont tiré au sort une partie d'habitants sur une liste de volontaires et ils ont, constru, ils ont fait un groupe de travail pour réfléchir à comment ils allaient augmenter les impôts dans, le, dans la ville. Donc, c'est un sujet hyper clivant, hyper touchy politiquement. Mais ils ont emmené ce truc-là euh, grâce à aussi, après peut-être la formation qu'on avait fait avec eux, ça les a peut-être nourris un peu aussi. Euh, en tout cas, ils ont réussi à poser ce truc-là. Et là, du coup, médiatiquement, euh, les, mé les, locaux, les médias locaux s'en emparent. Et du coup, les habitants commencent à comprendre qu'ils ah, bah, décident ça, pas tout seuls, euh, les élus. L'autre voilà. exemple, ouais. c'est la... Léonore, euh, mon, co mon conduit à la maire de Poitiers. Euh, donc, eux, ils sont tout à fait dans cette démarche aussi. Et ce que fait Léonore, qui marche assez bien et qui a bouleversé pas mal les services, c'est de dire, eh ben, on va faire des lives je vais me mettre en live avec les habitants et je vais répondre à leurs questions directement donc pour nous c'est le niveau 1 euh, de la participation euh, si on prend, nous on parle tout le temps on parle beaucoup de quatre échelles de la participation information euh, consultation, co-construction, co-décision ouais. mais le niveau 1 c'est l'information et du coup c'est le premier niveau à enclencher aussi pour ces communes là c'est d'être hyper transparent sur ce qui est en train de se passer comment sont prises les décisions et tout ça même si tout n'est pas co-construit, même si tout n'est pas co-décidé en tout cas, d'avoir cet échange le plus directement possible, qui n'est quasiment jamais le cas avec les, avec les élus. Et du coup, Léonore, ce qu'elle a fait deux fois, qui a super bien marché, où il y avait 400 participants euh, qui lui posaient des questions, elle fait des lives et elle, elle répond comme ça, euh, comme on est là en train de discuter euh, avec les habitants de, de Poitiers. Et là, il y a un sentiment de dire Ah, ben, peut-être qu'ils sont en train de créer quelque chose de différent, peut-être qu'ils sont en train d'essayer de faire quelque chose de différent, j'ai l'impression. Oui, OK. Donc j'entends aussi que c'est lié euh, un peu aux besoins finalement de la commune. Euh, par exemple, cette histoire de dette, d'endettement, là il y avait clairement un besoin d'aller très rapidement, euh, euh, euh, de se rapprocher très rapidement de la, de la population pour les impliquer. Et d'autres, euh, ils ont peut-être moins ce besoin pressant, donc ils, ils prennent un peu plus de temps de travail euh, sur eux avant de. C'est aussi que le sujet en soi de la démocratie, il n'intéresse que les geeks là, il n'intéresse que nous, que ouais. les, les, les ouais. fadas de la démocratie. Et du coup, la plupart des gens, ils n'ont pas cette entrée-là. Peut-être qu'il y en a certains qui la développent après parce que ça les intéresse. Mais en tout cas, les gens, ils sont intéressés sur les sujets concrets. Ils vont être intéressés sur la gestion de l'eau. Ils vont être intéressés sur la gestion des impôts, sur, voilà, sur les sujets concrets de la ville. Et du coup, tu les accroches sur ce, grâce à ces sujets-là. Et c'est en traitant ces sujets-là avec des outils de gouvernance partagée, avec des outils de démocratie participative, qu'il y a un sentiment qui peut, qui peut naître chez la population de « ok, la ville, elle est en train d'être gérée différemment oui. ». Ok. Euh, on arrive gentiment au bout de la présentation. Euh, Peut-être euh, pour passer une fois la, la parole à Andine. Euh, sur la question un peu du, du durée d'un processus de, de transformation euh, voilà, au niveau d'une commune, on parle de, de quoi, six mois, un an, euh, plusieurs années ou euh, non définies mm -hmm. Bah déjà, euh, en amont de la formation, il y a, euh, comme Thomas disait, il y a deux, trois personnes qui sont fans de la démocratie dans l'équipe et les autres euh, pour qui ça parle pas spécialement, ou enfin, en tout cas qui ont une conception euh, mentale du truc euh, complètement différente. Oui. Du coup ça commence là en fait le travail euh, et c'est vrai que cette formation là, euh, alors nous on commence toujours par la formation démocratie interne pour, euh, pour des raisons de, que je pense qu'on a déjà bien expliqué, oui. de, de, de boîte noire en fait, de rendre oui. beaucoup plus transparente euh, ce cœur du réacteur. Euh, et donc, euh, et, donc, euh, et donc, en fait, cette formation, c'est aussi un prétexte à mettre tout le monde au même niveau, tous les élus, euh, tout le groupe d'élus au même niveau sur ce que c'est la démocratie. Parce qu'en fait, euh, euh, je pense que le mot a été dévoyé euh, à, à plein de, voilà, sous plein de... Enfin, voilà, c'est un mot qui est dévoyé. Et, euh, et donc, il faut le redéfinir. Euh, donc voilà et ensuite, euh, ensuite euh, une fois que ce schéma de gouvernance il a été euh, redéfini consenti et construit par toute l'équipe euh, sur une même vision commune du coup euh, théoriquement du coup et il faut le mettre en pratique et, euh, oui. et là ça prend du temps aussi euh, parce qu'il faut, faut que tout le monde assimile euh, ces nouvelles méthodes et, et, ça, et en fait elles, ces méthodes elles sont assimilées en faisant des erreurs euh, et c'est par l'erreur et l'expérimentation et l'erreur et on se plante etc et les autres nous le font remarquer que finalement et non c'est ce pas ce qu'on avait dit etc que finalement on arrive à, euh, à, à intégrer vraiment ces comportements là ouais. euh, et ces méthodes donc ça je dirais que ça met euh, peut-être euh, ben ouais au moins six mois enfin, par exemple la maire de saint nous, ça fait un an qu'ils qu qu sont élus et euh, ils n'ont pas tout intégré encore, enfin euh, ils font des erreurs encore aujourd'hui de toute oui. façon, c'est des, euh, des méthodes qui évoluent, elles ne sont pas figées. C'est un peu le principe aussi de la sociocratie. Oui. On, bouge, euh, on bouge les lignes sans arrêt en fonction du contexte. Ce n'est pas la méthode qui, qui régit euh, l'expérience, mais c'est bien le contexte. Et on vient s'appuyer sur la méthode pour, euh, pour s'aider. Mais euh, le contexte vient bouger toujours les, les lignes. Euh, voilà. Et ensuite, euh, donc là, nous, on est euh, en tout cas à fréquence commune, on est, on est dans cette étape-là. On a fait pas mal de formations sur la démocratie interne et on va continuer à en faire. Mais en tout cas, euh, les premières qui ont commencé après les élections euh, à travers leur démocratie interne, ça y est, elles sont dans cette assimilation-là. Et, et là, euh, à partir de maintenant, là, euh, depuis un mois ou deux, elles viennent nous chercher sur la participation des habitants. Donc, euh, voilà. C'est des processus longs, puisque c'est en fait, un changement culturel qui est hyper profond. Ouais. Euh, et même nous, on bouge aussi euh, dans nos têtes, alors qu'on qu est dans ce sujet-là tous les jours, je dis nous, formateurs. Euh, euh, donc voilà, c'est un gros travail culturel, une déconstruction et une reconstruction sur ces questions-là. Euh, on est un peu au bas B. De, de ce travail, et, et c'est super enthousiasmant aussi. Euh, c'est pour ça que... Voilà, il ne faut pas avoir peur de se lancer, euh, de faire des erreurs, euh, c'est en faisant les erreurs qu'on qu construit des trucs chouettes. Quoi. Oui, et, euh, et je me pose la question si moi, en tant qu'élu, euh, je, peux, je peux venir me former comme ça, un peu euh, en électron libre, mm -hmm. euh, ou bien si c'est seulement si j'arrive à embarquer toute mon équipe dans l'aventure dans bah Après, nous, on est, euh, on est un peu contraints, euh, on ne peut pas faire déplacer un formateur pour une personne. On aimerait bien faire des labos comme ça. Euh, et par euh, exemple, un groupe d'élus euh, qui ne se connaissent pas forcément, mais qui, qui, ouais. qui veulent participer. Ben C'est un peu ce qui se passe avec les, les élus minoritaires, puisque pour l'instant, on a beaucoup travaillé avec les élus de la majorité. Euh, ils ont quelque chose de très concret et assez urgent finalement à, à définir, les élus de la majorité. Mais les élus de la minorité, ils sont un peu en marge et parfois ils sont deux, trois. Euh, ouais. Et puis, euh, ils ont quand même aussi un, un, un rôle à tenir pendant les six ans à venir. Euh, et, donc, euh, et donc, il y a des élus de la minorité qui, qui contactent les communes voisines pour faire un petit groupe, qui soit peut-être 7, 8 élus de la minorité, dans trois communes différentes, par exemple, pour, euh, pour réfléchir à comment on construit des assemblées citoyennes, comment on sensibilise aussi les, les élus de la majorité à, à cette entrée des habitants là, dans les décisions politiques, etc. Donc, euh, c'est possible comme ça. L'autre difficulté juste par rapport à ça, c'est que la manière dont on fait les formations, c'est des formations actions. Et du coup, on est, on est sur des objets concrets tout le temps. On ne fait pas oui. une formation théorique sur, euh, sur un objet imaginaire. Et du coup, c'est difficile d'avoir de, des groupes que, qui ne partagent pas un objet de travail euh, commun. Oui. Et donc, c'est ça, pour ça qu'on ça, a fait cette solution-là pour les élus minoritaires parce qu'on leur propose de travailler sur... Euh, comment euh, améliorer la démocratie locale dans leur intercommunalité. Et du coup, souvent, il y a plusieurs élus minoritaires qui peuvent se mettre en lien et du coup, on peut faire des collectifs d'habitants dans l'interco. Et du coup, tous ces gens peuvent bosser ensemble au niveau de l'interco. Les groupes majoritaires, ben, c'est facile. Et du coup, c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas accès le truc sur euh, des formations individuelles. Voilà. Oui, parce... ouais, très bien. Ouais. Mais parce qu'il y en a d'autres qui le font aussi. C'est un peu ce que vous <rire> Oui, euh, pas que c'est politique, mais oui, oui. Euh, <rire> découvrir par l'expérimentation ces différents outils, ouais. euh, Excellent, ben voilà, moi je suis au bout de, des questions que j'avais à vous poser. On est un peu au bout du temps aussi, présentation, et puis l'idée c'était de garder un petit temps pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent, pour interagir. Euh, Est-ce que Thomas, Ondine et Juliette, ça vous va Ou vous voulez juste rajouter quelque chose avant de, avant de passer à la suite Non, c'est bon Yes, je, veux juste, je peux rajouter un mini-truc Oui, bien sûr, vas-y. Oui, oui. Tu peux remettre le schéma que de, oui. euh, tout à de Juliette. Juliette. Voilà celui-là. On a parlé de la distinction entre le, le politique et l'exécutif qui est super importante, mais l'autre truc super important qui émane de la sociocratie, c'est le pouvoir des groupes de travail. En fait, euh, ce qu'on travaille avec les communes et ce qu'elles essaient d'expérimenter, c'est de faire en sorte que les groupes de travail euh, soient vraiment euh, décideurs sur leur zone d'influence. Et du coup, ça passe pas forcément tout par le bureau et les élus et euh, le DIRCAB et euh, le DGS. Et ça, c'est hyper révolutionnaire. Et du coup, c'est ça qui est aussi qui est en train d'être testé. C'est euh, quelle capacité, de, quelle autonomie de ces groupes de travail. Et dans ces groupes de travail, peuvent, les groupes de travail peuvent être ouverts à n'importe qui, en fait, après, aux habitants, aux assauts. Euh, voilà. ouais. Et du coup, si on, a, si on arrive à créer des instances périphériques décisionnaire et ben là on commence à toucher vers l'horizontalité de, de nouveaux modes de cohérence bon, j'aurais dit juste ça parce que ça me semble super important ouais. et, tu, et tu dis si parce que parce que c'est c'est okay. difficile ou c'est rarement le cas ou non. vous savez pas encore comment déjà c'est le covid donc ouais. euh, <rire> euh, réunir des habitants pour faire des groupes de travail c'est compliqué pour toutes les municipalités non mais c'est surtout qu'en fait on saura dans 5 dans 5 ans Ouais, okay, on aura une ça. analyse dans 5 ans. Il y a Myriam Bachir qui, travaille de, qui est chercheuse dans la COP, qui, fait, qui va faire l'année prochaine tout un terrain d'expérimentation et d'analyse de ce qui se passe. Je, on aura des billes dans 5 ans pour analyser ce qui se passe. Et, voilà, je dis ça exprès. Okay. Il y aura les prochaines élections dans 5 ans. Ouais, très bien. Et c'est déjà, pour rajouter un peu là-dessus, c'est déjà pas évident d'assumer euh, le... Euh, L'autorité et de, de donner vraiment la responsabilité à une commission d'être décisionnaire sans qu'il y ait euh, ce contrôle par, euh, par cet entonnoir qui est le maire d'EGS, et donc de ramener ça à des groupes de travail où il y a des habitants, où il y a vraiment une perte de contrôle à, à, à un certain endroit. Donc euh, c'est donc vraiment de les accompagner dans du lâcher prise. Parce que là, pour le coup, ce qui est similaire entre l'accompagnement dans les communes et dans n'importe quelle organisation, c'est ce que ça vient brasser chez l'être humain. Euh, oui. Et ça, c'est partout pareil. Quand on change de, de mode de fonctionnement, bah, ça vient nous remuer à l'intérieur. Et ça, pour le coup, bah, ça se passe aussi dans les communes. Et des fois, ça peut brasser fort. Oui. Excellent. Eh bien, merci. Je coupe le live en direct.